Bon, je, je commence immédiatement. Voilà. Donc, je commence à m'enregistrer, même moi-même, je vous fais la définition de parafiscalité et on, on va pouvoir éventuellement discuter sur les ondes de, de Facebook, de YouTube, euh, même dans les médias d'information, parce que vous savez que les médias d'information euh, sont là pour, euh, tout simplement, euh, dire tout ce qui peut faire l'affaire du gouvernement tout ce qui peut satisfaire les besoins de l'état donc euh, peu importe le scandale euh, euh, publié euh, par les médias d'information au sujet euh, de ceux qui nous trompent euh, euh, dans nos gouvernements parmi nos gouvernants parmi les ministres les députés euh, parmi les juges les avocats les notaires les comptables les fiscalistes peu importe il y a des choses qui n'ont pas le droit de parler, ces gens-là. Les médias d'information peuvent dire n'importe quoi, mais là, je vais vous expliquer ce que veut dire « parapiscalité ». Et j'ai posé une question sur, euh, justement, ce document-là, ici, là, que je rends public sur Facebook, et euh, j'espère que vous allez répondre et le partager. Donc, euh, je vais quand même euh, vous lire exactement... Euh, ce que, que je voulais dire ici, voir la suite. Donc, attendez un petit peu. Parce qu'il y en a des fois qui ne lisent pas euh, nécessairement ce que je place ici. Donc, voici la définition en français de fiscalité pour ceux et celles qui veulent placer dans l'embarras. Les fiscalistes, les comptables, les notaires, les juges hors la loi et leurs avocats et avocates, euh, du, membres du barreau du pays du Québec. Hein, euh, donc, euh, avocat, avocate de la reine du Québec. La reine du Québec, vous savez, comme moi, hein, c'est public. C'est Mme Nicole esler duval qui sera à être la juge en chef du Québec, c'est-à-dire la juge en chef de la Cour d'appel du Québec. C'est elle qui accepte ou refuse des appels des justiciables qui se sont fait fourrer en Cour supérieure ou en Cour du Québec ou même devant un tribunal administratif. Euh, euh, donc, euh, tous sont du barreau du pays du Québec de 1968-1991, 2000 du Québec, qui est, le, qui est un pays, ok? Pour ceux et celles qui veulent me contacter, c'est le 438 4 6246 Appelez-moi pas de suite, là, parce que je suis en train de faire l'enregistrement. Et euh, c'est Jacques-Antoine. Donc, euh, je vais vous lire immédiatement euh, ce que signifie, ce que veut dire « parapiscalité ». C'est quand même assez important, je pense qu'il faut, faut vraiment porter attention à ça. Euh, moi, quand, quand on m'a donné cette, euh, quand on m'a fourni cette euh, définition-là ce matin, euh, j'ai tombé de ma chaise, mais voyez-vous, je suis assis sur ma chaise quand même, donc euh, je suis correct. Donc, le dictionnaire, euh, c'est un dictionnaire universel. Euh, ne suis pas obligé de vous donner le nom du dictionnaire, parce qu'on sait bien que le gouvernement, aussitôt qu'il y a un livre qui a de la lune qui peut vous informer, ils vont le détruire sur toute la planète. Donc, je ne m'autant pas vous dire d'où c'est écrit, parce que ces perfides euh, gouvernants, dirigeants, qu'ils soient politiques ou judiciaires, sont là pour remplir les poches des banques, pour remplir les poches des, de l'oligarchie anarchique qui gouverne et qui contrôle le Parlement du Canada, le Parlement du Québec, ainsi que les tribunaux judiciaires. Les tribunaux judiciaires appartiennent aux grandes entreprises, surtout aux banques. Ils sont là pour protéger la fiscalité qui est complètement illicite, illégale, inconstitutionnelle, anticonstitutionnelle et délictuelle. Et euh, cette fiscalité-là, ben, elle est protégée par les corps policiers, par la sécurité publique... Euh, qui sont là par les huissiers ok, et euh, par tous ceux qui ont mandat de punir les gens qui connaissent leurs droits et euh, en parlant de la Sûreté du Québec vous savez que la Sûreté du Québec euh, euh, portait, était désignée comme étant la Sûreté provinciale du Québec avant 1968 et en 1968 quand ils ont aboli l'Assemblée législative du Québec le Conseil législatif du Québec L'autorité et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur du Québec, la sûreté provinciale du Québec est devenue la sûreté du Québec en 1968. Alors que c'est drôle que, euh, pourtant, René Lévesque euh, et puis Elliot Trudeau, ainsi que Jean-Jacques Bertrand et Daniel Johnson, père, étaient au courant de ça quand ils ont séparé le Québec du Canada en 1968 euh, pour créer... Euh, le monocaméralisme législatif du Québec, donc l'Assemblée nationale du Québec, qui est à nulle part dans, la, dans les articles euh, 71 à 80 euh, de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique qui n'ont jamais été amendés à l'instant même où je vous parle. Donc le Québec est censé être encore composé de l'Assemblée législative du Conseil législatif des pouvoirs et de l'autorité du lieutenant-gouverneur alors que le lieutenant-gouverneur actuellement c'est une marionnette c'est tout simplement un instrument qu'on paye avec nos taxes et nos impôts et qui travaille le lieutenant-gouverneur lui-même qui est bâtonnier actuellement euh, Jean-Michel Doyon travaille contre la monarchie travaille contre la reine euh, travaille contre le pouvoir exécutif pour mieux fourrer non seulement les Québécoises et les Québécois mais aussi tous les Canadiens et toutes les Canadiennes et vous en avez un à Ottawa qui s'appelle Justin Trudeau, le fils de Pierre-Yves Trudeau, et euh, c'est ces gens-là qui, qui sont qui font partie, si vous voulez, de, de, de, de l'oligarchie, c'est ces gens-là qui possèdent les, les, le, le pétrole ici au Canada, qui sont en charge de tout, euh, et qui travaillent contre le peuple. Donc, euh, je vous donne la définition de parafiscalité. Parafiscalité se dit d'un ensemble de taxes de redevances et cotisations que les particuliers doivent supporter et acquitter, mais qui ne sont pas à, propre par, à proprement parler des impôts. Donc, la parafiscalité ne sont pas à proprement parler des impôts, notamment parce que le produit n'en est pas destiné aux caisses publiques. On parle de fiscalité, là, on ne parle pas rien de l'impôt. Quand on parle de L'impôt, est ce que ça fait partie de la fiscalité. Mon frère, vous demandez ça à votre avocat, à votre notaire, au juge. Est-ce que l'impôt fait partie de la fiscalité? Donc, ne parlez pas de parafiscalité, par exemple, parce que là, là euh, euh, d'une façon ou d'une autre, eux autres le savent. Il ne faut pas tout leur dire aux avocats ou aux juges. Vous leur demandez tout simplement, est-ce que l'impôt fait partie de la parafiscalité? Ensuite de ça, vous arrivez devant un juge, puis vous lui expliquez, vous lui donnez la définition de parafiscalité. Donc, euh, euh, la parafiscalité, euh, elles ont une affectation spéciale d'ordre économique ou social. Donc, la parafiscalité, euh, elle a une affectation spéciale d'ordre économique ou social. C'est pour ça qu'actuellement, l'Assemblée nationale du Québec... Euh, n'est pas l'Assemblée nationale du Québec, mais bien la Commission de l'économie et du travail. C'est ça le nom de l'Assemblée nationale. C'est défini au registraire des entreprises et des biens non réclamés 153-21-66 de Revenu Québec. Donc l'Assemblée nationale, c'est la Commission de l'économie et du travail. Donc la part fiscalité a une affectation spéciale d'ordre seulement économique ou social. Donc, économique, c'est comme on vient de vous dire, et social, mais ça parle des travailleurs, du travail, de l'esclavage, et tout ce que vous voulez. Donc, les jeunes servent à la péréquation des prix. Hein? Les jeunes, là, servent à la péréquation des prix. D'autres, à financer l'équipement de certaines entreprises. C'est ça dire c'est la D'autres à subventionner certaines branches de la production. C'est toujours pour créer de l'emploi, pour vider vos poches, parce qu'oubliez pas que le gouvernement vous endettez à 174 de vos revenus, puis le gouvernement va chercher entre 28 et 53 de vos revenus. Et ça, les médias d'information se moquent de ça, parce que généralement, ceux qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans nos médias d'information mettent tout ça, sur les programmes d'évasion et d'évitement fiscal, sur les, les crédits d'impôt, on sait que tout ce qui est à la télévision est financé euh, euh, tout simplement à partir de crédits d'impôt, donc euh, crédits d'impôt veut dire que les gens ne payent pas d'impôt. D'autres encore, à couvrir les frais d'organismes professionnels ou interprofessionnels ou de services d'études techniques. D'autres... Hein, par officialité, servent à assurer le financement de la sécurité sociale. Hein, Votre assurance sociale d'assurance sociale. Et des allocations familiales. Donc, entre vous et moi, l'impôt sur vos revenus, est-ce que ça sert à financer la santé, l'éducation? Euh, Est-ce que ça sert à, à financer euh, vos besoins? Euh, donc, si on, on peut même parler de la sécurité du revenu, de la change chômage et tout ça? Non. Et là, je répète. Je vais vous répéter, parce que là, je suis intervenu sur différents sujets directement en lisant euh, la définition de la fiscalité. Donc, euh, je vous le lis sans aucune interruption. La parapiscalité se dit d'un ensemble de taxes, redevances et cotisations que les particuliers doivent supporter et acquitter, virgule, mais qui ne sont pas, virgule, à proprement parler, virgule, des impôts, notamment, parce que le produit n'est pas destiné aux caisses publiques, le produit n'est pas destiné aux caisses publiques. Pas d'argent! Donc, si ce n'est pas destiné aux caisses publiques, qui gouverne euh, cette fiscalité-là? C'est la banque, la banque du gouvernement fédéral. On appelle ça la banque le gouvernement fédéral. Pas la banque du Canada. Non, la banque le gouvernement fédéral. Sa succursale porte le numéro 117. Alors, pas d'argent! La banque du Canada, sa succursale porte le numéro 177. Donc, la parapiscalité, euh, tout ce qui est parafiscalité, ont une affectation spéciale d'ordre économique ou social. Les unes servent à la péréquation des prix, d'autres à financer l'équipement de certaines entreprises, d'autres à subventionner certaines branches de la production. D'autres encore à couvrir les frais d'organismes professionnels ou interprofessionnels ou de services d'études techniques. D'autres à assurer le financement de la sécurité sociale et des allocations familiales. Donc, euh, les jeunes servent à la périgotie D'autres à financer l'équipement de certaines entreprises. OK donc, on sait euh, tous ensemble les frais d'organisme interprofessionnels. Elles ont une affectation spéciale d'ordre économique ou social. Euh, si on dit les jeunes servent à la péréquation des prix, d'autres à financer l'équipement de certaines entreprises. Qu'est-ce que vous pensez que c'est que le partenariat public-privé, où est financé ces entreprises-là, ceux qui bâtissent actuellement, là, le nouveau pont au Champlain, qui ont bâti euh, le centre universitaire euh, euh, hospitalier, McGill, et tout ça. Pensez-vous que quand ça va être tout payé, quand ça va être tout terminé, ces bâtisses-là, là, après avoir payé des taxes et des impôts là-dessus, pensez-vous qu'ils vont tout déduire ce qu'ils si ont payé en taxes et en impôts là-dessus? Non. Vous allez vous retrouver avec un beau cadeau. Ils vont vous, vous, vous présenter le pont, il va y avoir des feux d'artifice et tout ce que vous voulez. Ils vont rendre ça public. Et si ça leur coûtait 8 milliards de dollars, bien, vous allez payer de vos taxes et vos impôts 8 milliards de dollars. Oui, je suis en enregistrement raccroché. Mon Dieu Seigneur. Donc, je commence à m'enregistrer, même moi-même. Je vous fais la définition de parafiscalité et des allocations familiales.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 Donc, on appelle ça du partenariat public-privé. Donc, la parafiscalité, c'est l'argent que possède le gouvernement en partenariat public-privé avec les entreprises. Donc, euh, si euh, cette parafiscalité-là est un financement euh, qui appartient au gouvernement, bien à partir de là, euh, c'est vous qui payez pour ça, alors que ça sert absolument à absolument rien euh, qui finance les, la santé qui finance euh, euh, l'éducation qui finance euh, euh, les, les services sociaux que ce soit même les centres carcéraux ou quoi que ce soit le gouvernement va chercher des taxes et des impôts partout, partout, partout et c'est fait, on appelle ça de la fiscalité c'est pour ça que le mot impôt hein, euh, à la, dans la loi i 3 de 1985 de la loi d'impôt sur le revenu du Québec, chapitre 3, article 1, on définit bien le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, la parafiscalité n'est pas légale. La parafiscalité, qui fait partie d'une forme d'impôt, ce n'est pas légal. Euh, C'est tout simplement illégitime, illégal, inconstitutionnel et anticonstitutionnel. Hey Johnny, écoute, il faut même si je suis sur enregistrement, je vais te relire le mot parafiscalité. Puis, euh, je veux que tu comprennes, comme les gens, là, je parle peut-être à 100, à 200 ou à 300 personnes, je ne sais pas, ils vont se partager. Le mot parafiscalité, ça veut dire ceci, on vient de me donner ça, là, j'ai tombé à terre. Ça se dit d'un ensemble de taxes, redevances et cotisations que les particuliers doivent supporter et acquitter.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 D'autres encore à couvrir les frais d'organismes professionnels ou interprofessionnels ou de services d'études techniques. D'autres à assurer le financement de la sécurité sociale, donc la change d'hommage, et les allocations familiales. Sur ce, revenez-moi là-dessus. Je vous ai laissé mes coordonnées et je pense que c'est important qu'on puisse vraiment euh, partager entre nous toute cette question-là. Euh, vous savez que euh, j'ai des problèmes avec euh, tout ce qui est du partage de l'information, mais euh, là, j'ai vraiment euh, trouvé, si on veut, euh, tout ce qui concerne euh, l'impôt et, euh, et ces choses-là. Là, là j'essaie de revenir sur Facebook. C'est vraiment pas vite ce matin, je vous dis franchement. J'ai des gros problèmes avec ça. Euh, prenez, prenez donc euh, les gens qui m'ont écouté actuellement. Là, enregistrez ça puis envoyez-moi le lien. Parce que là, mon ordinateur ne répond pas. Donc, euh, je suis vraiment pas capable de sortir de là, je vais être obligé, oui, ah, voyez-vous le, le sacrement, c'est comme s'il euh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et euh... donc, un, deux, trois, je décroche tout, puis je, je vous reviens là-dessus, s'il vous plaît, enregistrez immédiatement, je ne veux pas perdre ce que je viens de vous dire publiquement, Partagez-le en anglais ou en français. Il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Il n'y a absolument rien. Je travaille pour vous. Là, je déconnecte carrément mon ordinateur. Je n'ai pas le choix. Salut! Donc, ça y est, c'est fait. Euh, c'est certain que j'ai remarqué tout de suite qu'il y a des gens qui m'ont euh, expédié euh, mon document, cet enregistrement-là. Je vous remercie, tout le monde. Et euh, je pense que... Euh, ça va se partager. Ouais. C'est important parce que l'impôt, c'est fondamental. L'impôt, c'est ce qui fait vivre le gouvernement. L'impôt, c'est la racine, c'est la plus grosse racine qui fait vivre tous les gouvernements, tous les partenaires publics, privés, toutes les banques et tout ça. Et euh, ça m'étonne davantage d'entendre que euh, la parafiscalité euh, n'est pas euh, dans les caisses publiques. Donc, ça ne va pas dans la caisse de dépôt et de placement du Québec. Qui, a notre, qui est notre bas de laine pour nos fonds de pension et tout ça, euh, ça va pas à la caisse centrale des jardins, du mouvement des jardins. Euh, ça va dans aucune caisse euh, des banques euh, privées, à moins que si ça va dans les caisses euh, privées parce qu'ils disent quand même que c'est public, mais oubliez pas une chose, c'est que euh, souvent vous allez voir l'Assemblée nationale qui vous envoie un chèque puis euh, on, on s'aperçoit que c'est le mouvement des jardins, c'est la caisse centrale des jardins qui paye pour le gouvernement. Donc, ça, la caisse centrale ou le mouvement des jardins, ça devient une caisse publique. Puis l'impôt ne va pas nulle part. À nulle part, nulle part. C'est pas drôle, là. Donc, ça s'en va directement des poches de ceux qui nous gouvernent. Ça, c'est un revenu net qui s'en va des poches de ceux qui nous gouvernent. Et qui nous gouvernent C'est pas nos députés, ce pas nos ministres, c'est pas ceux qui ont été élus. Non, ils sont pas assez intelligents pour ça, eux autres. C'est ceux qui gouvernent ces gens-là, et ceux qui gouvernent ces gens-là, à mon avis, ils sont dans le barreau du Québec, ils sont membres de l'administration du barreau du Québec, c'est eux qui forment les juges, les avocats, les avocates, on parle de professionnels et d'interprofessionnels, donc si on parle de professionnels et d'interprofessionnels, on ne parle pas de la classe sociale ordinaire, euh, des gens comme vous et moi, on ne parle pas de ça. Nous, nous sommes des esclaves. Et le gouvernement est là, puis applaudit. Là, là, c'est certain qu'ils euh, ont, ont toutes sortes de parties. Ils s'amusent avec ça. Mais euh, ceux qui font de l'argent n'en payent pas d'impôt. Ceux qui font pas d'argent payent de l'impôt. Écoutez, le salaire minimum, euh, euh, euh, quand on dit, c'est pas le salaire minimum, le revenu minimum, le seuil de la pauvreté est à 22 600 pour un individu. Et à 22 600 ils savent ils savent que c'est le seuil de la pauvreté, mais le fédéral et le Québec, le pays du Québec, le Parlement du Québec, le pays Canada et le Parlement du Canada se trouvent à percevoir sur le salaire minimum, euh, pas sur le salaire minimum, mais le, le seuil de la pauvreté, le, un revenu de 22 600 le gouvernement va chercher 2500 en impôt, Alors que l'impôt ne va pas dans aucune caisse publique. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous dites que c'est vos impôts qui payent la, la, la, la santé, qui payent l'éducation, qui payent votre fonds de pension et tout ça? Ils viennent de le dire, et ça c'est public. Ça c'est un document, c'est une interprétation mondiale, internationale. C'est pas rien qu'ici. C'est le même pour tous les pays industrialisés. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? La peur fait que vous vous isolez tout seul. Au lieu de vous joindre à moi, vous vous en allez tout seul, puis vous essayez de composer pour vous présenter devant les juges et les avocats pour essayer d'avoir gain de cause. Alors, c'est ces gens-là qui ont votre argent, c'est eux autres qui jouent avec ça. Où vont vos impôts? Bien, j'ai l'impression qu'elle s'en va pour payer tous les juges et les avocats. C'est tout. C'est pas comme ça. Si elle ne va pas dans aucune caisse publique, comme euh, la caisse de dépôt et de placement, la caisse centrale des jardins, et les caisses qui se trouvent à financer ou à, à payer euh, des, des prestations à partir des services publics gouvernementaux qui viennent du fédéral, comme du, qui viennent du Parlement du Canada, comme ça vient du Parlement du Québec. Parce que vous allez voir, quand ce n'est pas... La Caisse Populaire, euh, vous recevez des chèques de la Caisse Populaire, mais vous allez recevoir ça de la Banque Nationale. Pourtant, c'est des banques qui sont membres de l'Association canadienne des paiements. Donc, ça, on peut les considérer aussi comme étant des caisses publiques. Non? Oui. C'est des caisses publiques, eux autres aussi. Puis N'oubliez pas qu'on a seulement 1825$ 825 en billets de banque euh, qui se trouve à être notre réserve de liquidité par tête au Canada. Actuellement, on est millions 300 000, quelque chose comme ça au Canada. Donc, tout le monde a 1200, euh, 1825$ 825 autour environ en billets de banque et en scène, donc en monnaie divisionnaire. On n'a pas plus que ça. Donc, ça, c'est bon pour un an. C'est supposé d'être ça qui vous fait fonctionner pendant un an de temps. Imaginez-vous l'intérêt que vous payez sur tout ce que vous empruntez des banques. Essayez donc de demander une preuve de décaissement numéraire. Numéraire veut dire un billet de banque. Demandez ça à la banque, à, la, à votre caisse populaire, demandez-leur qu'ils vous fassent la preuve d'un décaissement numéraire de façon à être certain que vos taxes, les intérêts de tout ça, euh, de, vos, de votre prêt, sont vraiment véritablement payés en billet de banque. Jamais! Ils ne vous donneront pas. Au contraire, ils vont vous mettre dans le chemin, ils vont, vendre, ils vont euh, saisir votre maison, ils vont envoyer des huissiers. Les huissiers sont tous au courant de ça, tous, tous, tous au courant de ça. Ils vont venir vous voler. Pourtant, il y a une émission de télévision sur les huissiers. C'est beau, hein? Puis les huissiers ont l'air, il y en a qui ont l'air pas il y en a d'autres. Euh, mais ils, ils, donnent une, une, une, ils se font donner une forme de compassion. Puis euh, la population ici, bien, vous jugez. Ne jugez pas si vous voulez pas être jugé. Mais vous jugez les gens qui passent euh, devant les huissiers et qui se font voler. Moi, vous m'avez jugé quand j'étais emprisonné, hein, le 12 décembre 2014. Je me suis fait passer pour un rien. Pourtant, je suis toujours un rien pour vous autres, peut-être. Mais au moins, je vous dis la vérité. Je me fous vous, vous, que, que, que vous me laissez. Je m'en fous. N'oubliez pas que dans la loi, euh, dans la Constitution du Québec, de l'an 2000, la loi 202 la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec, quand le gouvernement du Québec a adopté cette constitution-là en 2000, c'était pour donner à vous la société qui, qui ne connaissait ni les lois, ni la procédure, ni la constitution, c'était pour vous donner à vous le plein pouvoir de décider. Puis moi, quand on m'a mis en prison, ils ont dit, « Bien, vous, là, Monsieur Normandin, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes en marche des autres, bien, on va vous rentrer dans la gang. Il faut que vous faites comme tout le monde. Comme tous ceux qui connaissent rien. Comme ceux qui ignorent les lois, les procédures et les constitutions. Vous, vous devez faire comme tout le monde. Parce que, écoute, ça prend des ignorants pour faire vivre le gouvernement. Les gens qui connaissent comme moi, si tout le monde, si les 37 millions qu'on est au Canada, avec toutes mes connaissances, écoute, il n'y pas de gouvernement comme ça. Ça ne se peut pas. C'est impossible. On ne pourrait pas arriver et accepter qu'il y ait des gouvernements qui nous gouvernent comme ça. C'est impossible. On parle de la langue. Hein? On parle de culture. On, on veut conserver notre culture alors qu'on est des animaux ou, et des personnalités juridiques. Un animal, c'est une personnalité juridique. Ou c'est absolument rien. Dans la loi au sein du fédéral, puis là, je vous informe, ils disent bien, le gouvernement, que quand qu il s'adresse à vous, il s'adresse à personne. Seulement... À votre code postal puis votre nom de famille. Puis un nom de famille, ça ne se baptise pas. essayez donc de baptiser M. Normandin. Non, non, ça ne marche pas, ça. Tu sais? On baptise un prénom. On ne baptise pas une autre famille. On ne baptise pas dix. Combien il y en a de Normandins ici, au Québec? Normandin Transport, hein? Les routines Normandins ou euh, les restaurants normandins. as Normandin ici, la ville de Normandin. Juste la ville de Normandin, là, euh, dans le bout du Saguenay, dans ce coin-là. Écoute, tout le monde, là, c'est une ville. Hein? C'est ça, Normandin. Hein? On baptise tu Normandin? On bâtisse-tu M. Normandin? M. Normandin, c'est quoi? C'est un titre, monsieur. C'est comme un titre boursier. Mad Mademoiselle Normandin, c'est un titre aussi. Madame Normandin, c'est un titre, mais c'est rien de plus. Comment ils, ils peuvent vous distinguer, Mme Normandin, là? Mettons qu'il y a une soirée euh, publique, là, avec votre député et tout ça, puis vous êtes sans Mme Normandin, là-dedans. Vous va dire, Mme Normandin, oui, Mme Normandin, les gens vont se regarder. C'est quelle Mme Normandin qui veut parler? Quel M. Normandin, qui veut parler? Arrêtez donc, là, de... Revenez donc, les deux pieds sur terre. Essayez donc de respecter votre identité, au lieu de respecter rien que votre langue. La langue est dans un corps humain, elle n'est pas dans un corps d'une personnalité juridique. Vous parlez donc de la loi 101 tout ce que vous voulez, alors que le gouvernement lui-même, écoute, René Lévesque le savait lui-même, que le Québec en 1968, que la Sûreté du Québec, qui était la Sûreté provinciale du Québec avant 1968, est devenue la Sûreté du Québec, puis que l'expression « province qui, », qui est désignée dans l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867, n'existait plus. Donc le Québec s'est sorti carrément de la Constitution du Canada de 1867, qu'on appelle l'Acte de la du Nord-Britannique de 1867. Il s'est carrément sorti de ça, c'est plus une province ici. Pour, pourtant, en 1982, il y a eu le rapatriement de la Constitution. Lorraine la a signé en haut du document, complètement dans le haut, pour ne pas, pas avoir à se reprocher quoi que ce soit sur elle-même et sur ses dignes et loyaux sujets comme moi. Je l'applaudis, je l'applaudis. Si elle avait signé en bas, c'est qu'elle acceptait tout ce qu'il y avait dans le document. Non, elle a, a, a signé complètement dans le haut. T'sais? Il y avait juste la couronne et y avait elle. C'est tout. Elle a signé avec Jean-Chrétien, qui était ministre de la Justice à l'époque. Donc, Jean-Chrétien, lui, quand il a signé, il, oh, il dit, ah, nous, le monde ne connaît pas ça. On signe en l'air, puis c'est final. Mais en bas, là, Trudeau et Wallet, quand ils ont signé en bas, les autres, c'est eux autres qui vous ont mis dans la merde. C'est même pas Jean-Chrétien. C'est pas jean Chrétien. C est, c est pas jean Chrétien. Puis, c'est pas la reine non plus. Ils ont signé en l'air, eux autres. Pas des farces que je vous dis là, là. Fait que je mets ça sur YouTube et puis, euh, partagez-le. Oubliez pas qu'ils l'ont bien dit. Il n'y a pas un sou de l'impôt qui va dans les caisses publiques. Qui va dans la caisse de dépôt de placement, dans la caisse centrale des jardins, euh, dans la caisse centrale de la Banque nationale ou dans toutes les caisses centrales des banques qui sont membres de l'Association canadienne des paiements, Parce que je suis certain que toutes ces banques-là ont tous des caisses centrales, des caisses publiques, et il n'y a pas un sou des impôts qui s'en vont là-dedans. Ça, ça s'en va pour payer qui? Hein? Écoutez. Ça s'en va-tu directement sur le diable? On a de l'air de quoi? Là-dessus, 29 octobre 2018, salut tout le monde, partagez-le. Bye!